Ah, <sweat> banane, banane, banane. Bana, Loin. Les amis, la famille, la folie. Je dis oui à la vie. Le sourire, l'avenir, Rémi. Je dis oui à la vie. Danse pas y dans, soit ouais, danse comme ça. Danse pas y dans, soit ouais, danse comme ça. Danse pas y dans, soit ouais, danse, danse, danse, ouais, danse, danse, danse, ouais, danse comme ça. Danse comme ça juste pour moi. Danse pas y dans, soit ouais, danse comme ça. Vasez danse, elle ouais, danse comme ça. Danse, vas-y danse, elle ouais, danse comme ça. Danse comme ça pour la bonne, année bonne année, bonne année, bonne année, bonne, année bonne année. C'est pour toi, bébé. Bonne, à, bonne, à, bonne année, bonne année, bonne année, bonne, année, bonne, bonne année. Ça fait 2019 plus un, plus 1. Ça, fait. ça fait exact. 2019 plus un. Ma chérie, t'es si jolie, ce soir à minuit oh, s'il te plaît dis-moi oui Danse, danse, vas-y, danse, ouais, danse comme ça Danse, vas-y, danse, ouais, danse comme ça Danse, vas-y, danse, ouais, danse comme ça Danse comme ça, juste 2019 plus 1, ça fait 2020. 2019 plus 1, et là on est bien. 2019 plus 1, ça fait 2020. Oh la main dans la main, ensemble on ira loin. Et bonne année au fait.